le tableau de l'opération de la taille l'aspect de l'appareil frémissement en le voyant Résolution pour y monter. Parvenue jusqu'au haut. Descente du dit appareil. réflexion sérieuse entrelacement des souhaits entre les bras et les jambes l'incision introduction de la tenette ici l'on tire la pierre ici l'on perd la brouée. écoulement du sang ah.